Euh, bonjour Sarah el -Airi. Bonjour. Hier soir, l'Assemblée nationale a rejeté l'article 2 de la réforme des retraites, celui sur l'index senior. Euh, c'est quand même un, un sacré revers pour le gouvernement, puis c'est pas de bonne augure pour la suite, surtout. Vous savez, euh, hier, effectivement. Euh... Les grands perdants, ce sont les seniors, puisque l'article 2 a été rejeté. Et donc, euh, nous ne pourrons pas avoir d'informations complémentaires et, en réalité, la transparence sur l'emploi des seniors. Le nerf mais de est-ce que ce n'était pas, peu... ah, pas un peu gadget, cet index senior, euh, mais... qui n'était pas non plus euh, un, un dispositif très contraignant Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Ça ne résout pas tout, ça c'est certain. Par contre, ce qui était utile avec cet index des seniors, et c'est pour ça que nous l'avions proposé, c'est de, eh de mettre en lumière des entreprises qui licencient des seniors simplement parce que ils, sont, euh, ils arrivent à la veille euh, des trois ans avant euh, le départ en retraite. Parce qu'aujourd'hui, ils se posent la question de, finalement, il va finir sa carrière, sa carrière au chômage. C'est honteux. Ce n'est pas satisfaisant. Et donc, notre volonté, c'était de mettre en lumière dans toutes les entreprises cette information pour aussi peut-être travailler sur peut-être des sanctions, peut-être euh, des bonus malus, peut-être d'autres éléments. Mais en tout cas, permettre à toutes les personnes qui arrivent en fin de carrière eh d'avoir un taux d'emploi plus élevé. Vous, vous avez vos alliés dans cette réforme, c'est la droite, elle, elle est pas fiable. En l'occurrence, elle a voté contre, enfin une bonne partie des députés ont voté contre. Non, vous savez ce que je dans le fond ce que je salue malgré euh, cette perte euh, de l'index des seniors, euh, le, les débats continueront. C'est peut-être sortir de l'outrance, des injures parce que dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important dans cette réforme Et bien qu'elle soit débattue. Et que finalement chacun assume ses positions et assume eh bien, ses propositions aussi. Euh, ce qu'on voit hier, c'est qu'effectivement un article a été battu, nous en prenons acte, les débats continueront, j'espère simplement qu'ils qu continueront dans le calme et la sérénité. Est-ce que vous pensez que ce rejet de l'article 2, il peut donner des ailes à la gauche Et notamment, vous pensez que d'ici vendredi minuit, eh bien, la gauche, les insoumis notamment, retireront leurs amendements pour pouvoir aller sur l'article 7 qui est le recul d'âge Vous savez, c'est ni une victoire du gouvernement, ni de la majorité ni des oppositions, la grande victorieuse, si nous arrivons à aller jusqu'au bout du débat, eh c'est simplement la démocratie elle-même et les Français eux-mêmes. Aujourd'hui, les Français, ils demandent quoi de la transparence, une qualité de débat pour savoir quelles sont les positions des uns et des autres. Donc s'il y avait une volonté, mais parce que je suis une parlementaire, élue et réélue sur ma circonscription, c'est que je souhaite que oui, eh bien, les, les amendements les plus superflus soient retirés pour permettre... Il en reste encore il en de 40, reste plus de 14 000. 14 000 encore, ce qui ne permet pas physiquement et techniquement d'aller au bout. Cependant, il y a un mouvement qui est fait aujourd'hui de retrait. Espérons que l'outrance, les injures disparaissent et que les fins de, la fin des débats se passe dans de bonnes qualités parce que nous devons la transparence en français. Un petit mot rapide juste sur ce fameux 47.1. Le 47.1, c'est une procédure euh, qui, qui contraint le débat dans un, dans un temps précis, 50 jours en tout. Euh, C'était une bonne idée de faire ça — Écoutez, moi, je pense que le temps était permis, le temps était long. S'il n'y avait pas eu autant de suspensions de séance, autant de troubles dans la forme, si on n'avait pas eu autant d'outrages, d'injures, le débat aurait pu être de qualité. Et puis revenons à l'essentiel. C'est une duperie de la France insoumise qui a fait qu'il y a autant d'amendements et donc une, une volonté d'obstruction, mais une volonté politique d'obstruction. Donc c'est plutôt assumé. Peut-être un dernier mot avant de, euh, sur, sur ce sujet. Il ne faut pas retourner la, la, la charge. La réforme des retraites, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, nous avons besoin de protéger ce système par répartition et donc de permettre aux plus jeunes demain d'avoir une retraite. Et je crois que c'est le mot essentiel de cette réforme. Euh, une précision encore sur la pension minimum à 1 200 euros. On n'arrive pas bien à comprendre combien de retraités précisément sont concernés par cette mesure. Vous savez, je, je ne suis pas la ministre en charge de la réforme des retraites. Moi, je suis en charge de la jeunesse. Par contre, ce que je peux vous dire sur les 1 200 euros, nous avons besoin de protéger les carrières les plus hachées, celles... Principalement d'ailleurs des femmes qui se retrouvent avec les pensions les plus faibles à la fin. Et donc, pour ne plus avoir de, de pensions extrêmement faibles, cette augmentation à 1200 permettra oui, mais une, une, une, une revalorisation de la pension au-delà. Ce pas la même chose de dire que euh, euh, euh, près de 1,8 million de retraités seront touchés ou, ou, ou, ou beaucoup moins. On a l'impression que euh, vous, vous avez peut-être un peu euh, pas du euh, tout. dissimulé la vérité, Et notamment sur l'ampleur et l'impact. Pas du tout. Et, et soyons... Pas du tout. De Soi, cette soyons très euh, clairs. Proposition. La proposition des 1 200 euros permettra aux personnes qui ont euh, leur cotisation pleine et une pension en deçà d'avoir une augmentation réel et donc d'arriver au milieu. Cotisation pleine, tous les. à oui, temps complet, oui. avec toutes ces. Et aujourd'hui, ces, ces retraites et un salaire équivalent au SMIC. Ça oui. veut dire que ça concerne très peu de personnes. Ça concerne après des économistes, de c'est 10% des retraités. Ça hein. concerne énormément de femmes qui euh, ont vu, parce qu'ils ont eu des, des emplois plus hachés ou des emplois de mo moins bien payés, finalement des pensions extrêmement basses. Et vous savez, le fait que ça touche aujourd'hui les retraités qu'ils sont déjà et demain celles ou ceux qui arriveront à la retraite est un avancé est un droit. Et donc, dans le fond, ça améliore notre système ça n'améliore pas tout, bien sûr. La question essentielle, ça reste, comment on équilibre Donc, ce n'est pas chiffré, pour l'instant. On ne sait pas combien de retraités Évidemment que c'est chiffré. C'est chiffré, c'est porté par le ministre du Travail lui-même. Il se trouve que je suis en charge de la jeunesse, de son élan. On Et donc, d'abord, la, la question démographique. Euh, cette jeunesse, Emmanuel Macron, il devait faire des, des annonces sur la généralisation du service national universel. Ça devait être en no novembre. Ensuite, ça devait être en janvier. Ce sera peut-être finalement fin mars. Pourquoi est-ce qu'il retarde sans cesse les annonces sur ce sujet Le projet pas. Pas retardé. pas Il se trouve qu'à ma nomination, la mission qui m'a été donnée, c'est d'apporter la généralisation du projet. Pourquoi Le service national universel est une chance. Nous avons besoin de cohésion nationale. Nous avons besoin que de, nos jeunes eh bien, goûtent euh, au goût euh, de la rencontre, de l'effort, de la mobilité, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur territoire. Et on je comprend, suis en train de mener les consultations nécessaires on comprend, pour fignoler, peaufiner ce projet. On comprend l'intérêt de votre point de vue, mais qu'est-ce qui coince il, il il, C'était une promesse de 2017, il a renouvelé cette promesse à ses voeux du 31 décembre. Ça fait beaucoup... Mais fait... rien ne coince, puisque aujourd'hui, nous continuons à recevoir des jeunes en service national universel. D'ailleurs, dès le 19 février, un certain nombre de jeunes iront en Ile-de-France et en Occitanie pour vivre cette aventure. Les annonces qui, qui arriveront... Donc dans ça les... sera fin mars, vous La... pouvez me le confirmer Non, les annonces arriveront, quel que soit le calendrier. Vous avez aujourd'hui j'ai besoin de réunir l'ensemble des parties prenantes les associations de parents les associations de l'éducation nationale aujourd'hui les élus locaux les collectivités mais aussi les cultes les associations d'éducation populaire c'est un projet pour la france et donc le peaufiner le, le fignoler c'est une chance parce que pour une fois vous savez nous n'avons pas un texte et nous faisons un acte de conviction pour l'expliquer le, ou le vendre on le construit avec les parties prenantes et donc je pense que c'est une chance d'avoir ce temps complémentaire vous dites le fignoler ça veut dire que vous devez quand même déjà savoir savoir si euh, ce sera une extension du SNU oui. ou une obligation. Deux hypothèses sont aujourd'hui sur la table et présentées au président. Ça c'est pas du fignolage, non. non. Deux hypothèses sont présentées mmh. et dans les deux nous, nous avons poussé l'expertise et donc nous consultons. Euh, euh, J'ai fait plus de 40 consultations ces dernières semaines. Donc vous vous, vous ne savez toujours pas si ce sera une extension ou une obligation. Et on a toujours euh, une préférence plus personnelle parce que et je l'ai la vôtre tout. Moi je crois que plus il touchera de jeunes, plus il permettra la mixité, plus il sera aussi sur euh, le temps. Scolaire, puisque c'est une des hypothèses ou l'autre sur les vacances, plus il sera finalement accessible à tous. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce sont les jeunes dont les familles ont le capital social le plus élevé qui envoient leurs enfants en, au en, service en, national. En 10 secondes, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça, ce recul, ou en tout cas cette attente, euh, une, une peur finalement que les, de mobiliser les jeunes euh, contre, contre le projet des retraites, Parce vous voyez, qui est, vous, qui, est, qui est tout d'un coup... Je vois très bien euh, ce que vous, vous voulez dire. Euh, en réalité, le service national universel, c'est un nouveau droit. Vous allez permettre à l'ensemble des jeunes de vivre une mobilité Totalement prise en charge par l'État, parce qu'il n'y a pas de gratuit qui existe, mais prise en charge, en égalité, en universalité, jeunes filles, jeunes garçons, bon. pour les préparer au défi de notre temps. C'est une chance. On va être patient. On et va être patient. 9 jeunes sur 10 qui l'ont fait sont très satisfaits. D'ailleurs, du coup, j'invite ceux que ça intéresse à découvrir le, le dispositif et à s'inscrire. Merci beaucoup, Sarah Ellery. Bonne journée à vous. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Alix. Nous, on se retrouve pour parler notamment de la réforme des retraites.